On va voir. Donc c'est les véhicules qui ont pris le feu. Les pontiers sont ici. approche le plus que tu peux parce qu'on n'entend pas. Deux voitures, deux voitures, deux voitures. Je vais faire des photos Donc voilà, là il y a deux corps. De corps, je sais qu'en France on n'a pas envie de voir les blessés, moi je vous les montre, je suis désolée, la guerre c'est ça, la guerre c'est ça. Alors si vous pouvez l'arrêter cette guerre, arrêtez-la parce que voilà ce que c'est la guerre, voilà, c'est des gens qui meurent, c'est des civils. Merci. Mais voilà, complexité s'il vous plaît, rajoutez de la complexité, il n'y a pas un gentil et un méchant, il n'y a pas un gentil et un méchant. Tout le monde est coupable là-dedans. Là on est dans le berceau, c'est des frappes ukrainiennes. Est-ce qu'un gouvernement peut... Je, je, je ne prends pas parti, mais interrogeons-nous quand même sur le droit international. Est-ce qu'un gouvernement a le droit de, de bombarder sa propre population Je pose la question, je n'ai pas de réponse parce que c'est un conflit complexe, je ne fais pas de politique. Mais moralement, éthiquement, c'est simplement la question que je me pose. Merci. Vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a quelques Absolument. Quelque Alors, mais, mais, euh, mais quelque chose de grave, que visiblement, a échappé, a échappé. La population du Donbass, en 2014, a été ciblée et, par son propre gouvernement, euh, la population russophone euh, a été euh, bombardée par le, le gouvernement de Kiev. Oui, voilà, j'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images, euh, j'ai un film là-dessus. Euh, C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les, les, les bombardements les ou les actions, elles sont russes ou elles sont Elles sont russes ou elles sont ukrainiennes Du côté où je suis, du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. La, les Russes sont au cœur du pays. Mmh. Euh, bon, et côté Donbass, donc euh, près de la ligne de front, à Lugansk, où je voulais bientôt me rendre, euh, c'est euh, euh, l'armée ukrainienne. Et, et... Je suis désolé de choquer tout le monde. Non, non, pas du tout. Et mais, je ne mais, prends mais pas parti. tout. je ne prends pas parti ouais. et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. Mmh. J'étais l'an dernier en Arménie. Euh, je, je, je, je, je ne prends pas de position, simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut que... Enfin, Ce que vous dites est effectué. Et sa population aujourd'hui. À a sa population. Les enfants ont vécu huit mois dans des oui. caves. Le film que j'ai fait euh, en 2015 euh, a été, euh, a été, euh, est, est, est une preuve de tous toutes ces euh, de, de ces crimes de l'humanité. Je j'assume et je vous invite à, à le regarder. Euh, hier, j'étais euh, j'étais euh, avant-hier dans une école. Euh, deux institutrices euh, ont été euh, coupées en deux, le corps coupé en deux. Euh, je rencontre des, euh, J'ai mis des photos sur mon mur Facebook euh, des, euh, des babouchkas parce que les gens qui pas, les, plus, les plus âgés, les retraités, n'ont pas pu quitter la, la zone. Donc euh, les civils sont touchés, soit par l'artillerie la gourde, euh, soit par des grades. Enfin bon, je ne suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme.